La devinette de la journée! <rire> Pardon? <rire> J'ai une devinette vraiment drôle à te raconter. Bon, bon. Quelle phrase obtient-on lorsqu'on utilise six fois mais et trois fois pas? Mais, mais, mais, mais, mais, mais pas, pas. Bon, je ralentis. Mais, mais, mais, mais, mais, mais pas, papa. Ah, papa. LA DEVINETTE DE LA journée. J'ai une devinette vraiment difficile à te raconter. Tu veux l'entendre? Bon, écoute bien. Pourquoi a-t-on du savon dans les yeux lorsqu'on se lave les cheveux? Je répète. Pourquoi a-t-on du savon dans les yeux lorsqu'on se lave les cheveux? Parce qu'on a gardé les yeux ouverts? Ben oui. Comment tu le savais? La devinette de la journée! J'ai trois têtes, trois jambes, un bras et six doigts. Qui suis-je? Je répète, j'ai trois têtes, trois jambes, six doigts et un bras. Qui suis-je? Un monstre? Mais ben non, je suis une menteuse! Car comme tu peux voir, j'ai une tête, deux bras, dix doigts et deux jambes! Je t'ai eu, hein? Ha! <rire> ha! Je t'ai eu! Ha! <rire> ha! Je t'ai eu! Je